Me voici avec la génétique capable d'offrir l'odeur kosh en moins de jours. On va parler aujourd'hui de notre nouvelle Quick Kush. C'est la version rapide et féminisée de la mythique Indica OG Kosh, mais ce n'est pas une plante en floraison. Elle fleurit entre 49 et 56 jours et sa culture est franchement facile. On doit seulement faire attention à une chose. En tant qu'Indica, ces feuilles sont vraiment grandes et en plus, il y a beaucoup de branches. Donc il faut toujours essayer que l'air et que la lumière sont bien capables de rentrer jusqu'à l'intérieur. Si on fait ça, je vous assure que vous allez avoir une production qui est très similaire en ce qui concerne la quantité et la qualité à celle de la mythique Odjikos. Seulement qu'avec cette génétique, vous allez l'obtenir une semaine avant. En plus d'être rapide, cette plante sera aussi résistante et facile à cultiver. Il appréciera les climats tempérés et secs et ne demandera qu'un arrosage et une fertilisation standard. Ses branches sont longues, sa structure est uniforme. Cette grande quantité de branches se traduit par un grand nombre de têtes très compactes et pleines de trichomes à la puissance extraordinaire. Le joyeux de la couronne, cet arôme sera capable d'hypnotiser tous les amateurs de cannabis. Cette tête dégage une odeur d'essence et de citron et quelques nuances rappelant les braises d'un bon barbecue. Ceux qui l'ont essayé sauront que ce parfum et l'avant-goût d'une déconnexion physique et mentale sont pareils. La puissance Kush atteindra l'excellence grâce à cette variété et des taux de THC très élevés.